Il fait ça <rire> Putain, il était vachement mort ça fait du bien hein. Alors coucou les loulous, on se retrouve aujourd'hui à Saraltrof dans le pays de Sarbourg. Au nord-ouest, le pays des étangs, qu'on va un petit peu parcourir avec, euh, avec Dédé. Et au sud-est, euh, les Vosges. Donc en fait, c'est entre les deux. C'est plutôt un panorama avalonné, euh, vous allez voir, ça va être sympathique. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui avec Dédé Salut T'as peut-être quelque chose à nous annoncer, euh, Dédé Je suis papa Co Comment on fait Je sais pas Au secours Voilà, donc si vous avez des conseils à lui donner, euh, voilà, tout est dans les commentaires euh, en dessous. Allez, maintenant, c'est parti, un petit peu de balade. Bon, bah du coup, hop là, guys, et roule ma poule Pour la Petite histoire, euh, les étangs qui sont dans le pays des étangs euh, de Sarbon en fait, c'est pas du tout naturel, c'est une création au Moyen Âge. Donc, <rire> <rire> <rire> je disais, c'est une création au Moyen Âge pour assécher les marais, en faire des terres cultivables et surtout de la pisciculture. Je valide. La Ah, la nature, ça fait quand même trop du bien. Bon, alors le gros bâtiment qu'on voit là en face, c'est la cimenterie des mains, une des plus grandes cimenteries de Lorraine qui fait travailler beaucoup de monde ici. Voilà, donc fin de la balade. On arrive euh, finalement à, à terminer la boucle à Saraldrof. Peut-être euh, as-tu quelque chose à dire, Dédé euh, Non, ça va, c'était sympa. Ça, ça, ça fait du bien un peu de reprendre de l'air et en plus il fait beau. On a bien kiffé. Voilà, donc euh, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hop là, guys Et roule ma poule